Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler de Géniali et vous présenter la page d'accueil ainsi que la barre de tâches et comprendre un peu le fonctionnement de cet outil. Alors quand on arrive sur cette page là, euh, il y a plusieurs petites choses que l'on peut déjà regarder. Donc comme je vous en avais parlé l'autre jour, ici ce sont plein de petites rubriques qui vont vous permettre de modifier ensuite votre diaporama. Euh, ici vous observez « Ajouter une page » pour ajouter une page supplémentaire à votre diaporama. Cette petite rubrique là-haut, vous voyez que c'est interactif puisque je passe d'un pointeur, hein, d'une flèche à un petit doigt, donc ça veut dire que ça va être interactif. Euh, c'est un, une petite astuce quand même à connaître puisque c'est sauvegardé automatiquement comme dans les traitements de texte. Mais euh, si vous faites une manipulation et que vous fermez très rapidement, peut-être que ça n'aura pas eu le temps d'être enregistré. Donc si vous recliquez dessus, ça sauvegarde ce que vous venez de faire. Donc ça c'est un petit clic important. Ici vous avez euh, des flèches pour annuler les actions ou rétablir une action que vous venez de faire. Donc... Euh, Hein, c'est une petite astuce à connaître, parce que euh, si jamais on se trompe, au moins, on a toujours le, la possibilité de revenir en arrière. Ici, c'est l'endroit où vous allez rentrer votre titre. Euh, donc, euh, un titre fictif pour cette présentation. Voilà, les modifications ne sont pas encore enregistrées, mais si je clique dessus, ça va l'être, voilà, sauvegarder. Euh, sur la droite, euh, vous avez le petit oeil qui vous permet de visualiser votre euh, votre présentation comme si vous étiez euh, le lecteur. Donc si je clique dessus, je n'ai plus du tout accès aux différentes euh, modifications possibles, hein, ce n'est que de la lecture. Euh, et je sors de cet euh, aperçu en tapant sur échappe de l'ordinateur. Ensuite, tout en bas, vous avez d'autres petites choses pour vous permettre de modifier votre diaporama. Donc, ajouter une page, supprimer la page, faire un zoom sur votre page, passer d'une page à l'autre, sachant qu'on peut aussi le faire en passant par ce, ce côté. Euh, établir une zone d'édition. Hein, si vous cliquez, ça vous permet de modifier les proportions de la page, etc. Mais bon. Voilà, c'est déjà bien pré-réglé, donc c'est pas forcément nécessaire. Euh, et puis, vous avez la couleur du document. Si finalement, vous regrettez euh, euh, ce que vous avez choisi euh, et que vous êtes, comme moi, adepte du rose, eh bien voilà, vous pouvez rebasculer sur la couleur qui vous sied le plus. Je continue avec les petits aperçus qui se trouvent ici. Donc, soit vous les avez en colonne, donc en liste, soit vous pouvez les avoir sous forme de grille. Donc, vous avez l'ensemble de, des pages qui s'affichent, mais dans ces cas-là, vous n'avez plus la page en question euh, de manière agrandie. Donc, ça vous donne un, un aperçu d'ensemble, mais euh, vous n'avez plus l'aperçu sur une seule page en, en plus grand. Lorsque vous êtes sur cette colonne, vous pouvez euh, manipuler les différentes pages. C'est-à-dire, vous pouvez soit dupliquer la page, vous cliquez sur ce petit logo et vous obtenez deux fois la même page. Soit vous pouvez supprimer une page en appuyant sur la petite poubelle. Vous pouvez aussi déplacer la page, la décaler à l'endroit où vous avez envie. Voilà, toutes ces petites fonctions sont vraiment pratiques parce que une fois qu'on a trouvé une trame qui nous plaît, en général, on aime bien la réutiliser pour, pour autre chose. Et enfin, avec ce petit outil qui se trouve juste au-dessus, on accède à la navigation des pages, savoir comment on veut euh, euh, passer d'une page à une autre, comment ça va se dérouler, donc les transitions. Voilà, je vais chercher le mot, en fait c'est écrit tout en haut, transition de page. Alors pendant qu'on est sur cette petite page, je vous montre aussi la, le petit onglet de navigation qui va vous permettre de changer la transition entre, entre les pages. C'est-à-dire que si c'est en mode standard, euh, des flèches vont être automatiquement intégrées sur votre euh, diaporama. Et donc pour passer euh, d'une page à l'autre, euh, il faudra cliquer sur ces flèches. Si vous le mettez en mode vidéo, euh, les pages vont s'enchaîner les unes après les autres selon un laps de temps que vous définissez. Et enfin, si vous mettez en micro c'est à vous de penser à euh, préparer les liens pour passer d'une page à l'autre. Donc on verra comment après justement. Et, et donc, ça demande un peu plus de logistique, puisqu'il faut penser à ne rien oublier. Et sinon, on peut se retrouver coincé sur une page qui n'aura pas de flèche pour passer à la suivante. Voilà, donc ce petit onglet-là disparaît par les petits pointillés et réapparaît par la même, la même fonction. Voilà, c'est accessible de cette façon-là. Je vous présente maintenant donc la petite barre qui se trouve à gauche sur fond noir euh, qui va nous permettre de modifier plein de choses euh, dans notre géniali. Donc tout d'abord, comme vous le voyez sur fond bleu, euh, l'onglet page est actif et c'est ce qui nous permet justement de euh, voir les différentes pages du géniali. Je passe maintenant à l'onglet fond. Donc le fond actuel blanc mais je peux le modifier soit avec une image de mon ordinateur, soit avec l'URL d'une page web, soit une couleur toute simple ou alors je peux utiliser des images issues de Géniali puisqu'il en propose plusieurs donc par exemple voilà je peux rajouter de jolies fleurs à mon Géniali si j'ai envie. Je vais annuler pour y voir un petit peu plus clair. Je passe à la rubrique Insérer. Donc cette rubrique-là, elle va nous permettre d'insérer soit de l'audio, soit des vidéos, soit des codes de programmation euh, quand on maîtrise l'édit programmation. Euh, l'audio, comme vous le voyez ici, il n'est pas autorisé quand on n'a pas d'abonnement. Mais euh, sur Geniali, ce qui est génial, sans faire de jeu de mots, c'est qu'on euh, peut enregistrer quand même des sons euh, par le biais de ce petit micro. Alors, il faut savoir que parfois, en fonction du réseau qu'on a, le son n'est pas super bon. Donc, il faut bien réécouter après. Parfois, ça peut avoir une voix un peu robotique ou alors une voix un petit peu accélérée. Donc, euh, il ne faut pas hésiter à reprendre ce qu'on vient de faire. Ce n'est pas non plus euh, très très long. Mais voilà, il, il faut mieux le savoir et réécouter ce qu'on vient d'enregistrer. On peut aussi donc aller chercher un lien déjà fait sur euh, Internet. Pareil pour les vidéos. On peut euh, aller chercher le lien d'une vidéo qui se trouve sur Internet ou télécharger ses propres vidéos. Je passe à l'onglet SmartBlocks. Donc, euh, les SmartBlocks, ce sont des, des données euh, statistiques hein, plutôt qui sont euh, déjà présentées euh, par euh, Geniali. Et euh, donc, tout est modifiable encore une fois à souhait. Alors, pour vous montrer, je vais retirer ce qu'il y a ici et je vais rajouter par exemple ce genre de tableau en diagramme. Donc euh, pour le modifier, je fais un clic droit pour faire afficher les réglages et donc à l'intérieur je vais pouvoir saisir les données qui m'intéressent pour chacun des diagrammes. Je peux rajouter des diagrammes d'une autre couleur à l'intérieur du tableau Puisque euh, si je rentre par exemple 2021, pouf, il va me rajouter une euh, troisième, une quatrième couleur. pardon. Donc là, je peux rentrer les données et ça va apparaître euh, sur euh, mon diagramme. Ça va se mettre à jour. Donc voilà, une petite euh, astuce pour euh, rajouter ces diagrammes facilement. Euh, on a un autre onglet configuration qui va nous permettre de changer les couleurs, de montrer éventuellement une légende. Pour notre diagramme. Voilà, très bien pensé et assez rapide à utiliser. Passons maintenant à une cinquième rubrique, celle des éléments interactifs. Donc cette rubrique elle est vraiment essentielle dans le Géniali puisque c'est ce qui va rendre vivant votre euh, diaporama. Donc vous avez euh, à chaque fois, je n'ai pas précisé, euh, c'est indiqué voir plus parce qu'il y a vraiment plein plein de choses à découvrir. Hein. Donc vous avez des boutons, euh, comme je vous avais montré dans la présentation euh, de, de mon support de travail de confinement, euh, des boutons, voilà, une multitude de boutons, comme je vous disais, en couleur ou en noir et blanc. Euh, ces petits pictogrammes sont vraiment bien pensés parce que euh, c'est très visuel et donc euh, chacun peut euh, rapidement comprendre le sens euh, du picto des boutons de texte donc avec des textes déjà préécrits dessus alors préécrit mais en anglais mais comme tout est modifiable dans géniali euh, tout est réécrivable en français donc par exemple euh, au lieu de play on peut changer et écrire lire L'avantage c'est que du coup euh, vous, vous n'avez pas à, à créer une forme, à rajouter un petit triangle, à rajouter du texte, tout est déjà pré-pensé, et puis vous pouvez modifier ensuite la taille à souhait euh, sur votre page. Vous avez aussi la possibilité d'ajouter des marqueurs, donc ces marqueurs c'est plus pour euh, des cartes ou des plans euh, voilà, qui pointent plus précisément un lieu. Vous avez ensuite la possibilité d'ajouter des liens vers des réseaux sociaux. Donc à chaque fois, évidemment, ce ne sont que des boutons. C'est-à-dire que si vous n'ajoutez pas une action derrière, euh, il ne se passera rien. C'est simplement un logo, on va dire. Pareil, des numéros et des lettres. Je vous montre un petit peu ce qu'il existe en rond, en carré. Et on en retrouve aussi à d'autres endroits. On passe à la rubrique ressources. Donc, dans cette rubrique, vous avez des icônes, donc des petits dessins, euh, toujours modifiables en taille. Vous avez aussi des formes, comme celles que j'avais utilisées par exemple pour euh, faire un blocage, euh, ou plutôt un déblocage à date et heure précise. Des graphiques, un petit peu comme dans les Smart Blocks avec les données facilement modifiables. Des lignes et flèches, donc il y en a vraiment plusieurs, plusieurs types, euh, avec des retours, euh, avec des arcs, voilà, c'est assez varié. Et puis tout en bas, vous avez euh, des illustrations, donc scénario, c'est des illustrations un petit peu plus complexes, des cartes, des silhouettes, voilà, tout ça pour euh, enrichir votre génialité toujours. Je passe à la rubrique images, donc euh, images comme son nom l'indique, euh, soit vous, vous allez les chercher sur votre ordinateur, soit vous avez le lien euh, à insérer dans ce, dans ce cadre, un lien internet, soit vous utilisez les images qui sont proposées euh, par Géniali. Euh, D'ailleurs vous pouvez faire une petite recherche quand euh, vous êtes sur euh, la, les images de Geniali, voilà, vous voyez ici, vous pouvez chercher quelque chose de, de bien précis. Voilà. Et comme vous pouvez le constater, si je fais téléphone, j'ai un casque et une montre. Hein, ce qui n'a pas tout à fait le même sens, mais c'est pas grave. Euh, pour terminer, euh, le texte. Donc ça, c'est peut-être le plus facile finalement. Le texte, vous avez différentes présentations possibles. Donc comme vous le voyez, vous avez déjà des modèles préenregistrés, plus ou moins grands et en gras. Vous avez des listes à puce ou listes numérotées déjà préprogrammées. Et puis vous avez des types de titres avec un format plus original que vous pouvez suivre dans la totalité ou en partie. Donc par exemple, je vous montre. Un titre comme celui-ci voilà donc là vous avez tout le cadre qui, qui est proposé mais si je clique dans le vide je peux ensuite sélectionner juste un morceau qui m'intéresse et supprimer le reste voilà et ne garder que la partie qui m'intéresse le plus je peux toujours quoi qu'il arrive sélectionner le texte et le modifier avec les polices qui sont proposées ici. Voilà.